Cette... Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis avec un adorable personnage, un invité de marque. Merci mon mimi Et Regarde qu'il y, y a Mokhtar non, Même Mokhtar Cyril, bon, j'ai l'habitude de dire à ceux qui me regardent, simplifiez-vous la vie. Ouais. Toi, la première chose qui... Tu te vient à l'esprit quand je dis simplifie-toi simplifie la vie, à quoi tu penses Alors, moi, bah, quand je dis euh, simplifiez-vous la vie, c'est Reventa. Roventa, euh, bah, c'est vrai, bah, c'est tout ce qui est Reventa, quoi. Euh, Faire un repasser, euh, machine à laver. Pareil, non, ça, c'est repasser la vie, ça. Ouais, c'est ah, reventez -vous, ah, vous la vie. Et toi, mon le... pareil. Que que... Que... tout ce qui fait, vie, je fais, bon, t'as pas de caractère, quoi. Non, du Il est beau, il est beau. Il est, beau. Il il y a est un magnifique. Que les est tu les meufs, c'est vrai Je peux pas savoir. Monsieur. Alors, un truc, Michel, on est toujours de bonne humeur. Ah, je sais. Également, non. Même non. le y Même le tient tient tient tient tient un tient tient Une, une mauvaise journée, un coup de bourre, une contravention, quelque chose qui va mal. Comment tu gères On s'appelle. Oh, c'est Les, les amis. Voilà, c'est ça la leçon. J ai J ai la leçon de Cyril là. Ayez des public. amis. Je vous jure que c'est vrai. Le public. Je crois que les gens. Non, si, si. Je fais de la scène aussi. Je fais des conférences. Ça fait du bien. merci Michel. Merci Cyril. C'est que de l'amour. Et on était avec Jeff Panaclock, putain. Ah oui, ça, c'était bon. Merci. À demain. Ciao.